Bonjour à vous et bienvenue dans Zéro Marketing Interview. Et aujourd'hui, on va rencontrer Jean-Luc Hudry. Alors figurez-vous que moi, Zéro Marketing, j'ai un objet comme symbole que vous connaissez bien. Et j'ai remarqué, Jean-Luc, parce que lui, il a une clé. Ah oui Tiens, j'aurais dû l'amener. Oui, elle est là d'ailleurs, on la voit. Voilà, oui, on oui. voit la clé. Merci. Pourquoi une clé, Jean-Luc parce que cette clé, si tu regardes bien, il y a marqué solution dessus. Ah. Et que quand on est entrepreneur et quand on a eu l'histoire que j'ai eue, eh s'il n'avait pas raisonné solution, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler d'optimisme opérationnel. Donc, c'est une clé que je trans transporte maintenant euh, un peu partout en conférence. Et à, à chaque fois, on me dit bah, Bien sûr, vous venez avec votre clé, vous venez avec votre clé. Ah oui, j'arrive avec ma clé, parce qu'il y a marqué solution dessus. C'est à la fois un symbole. Et ensuite, autour de ça, eh bien, on organise euh, disons, un, un jeu euh, sur scène avec les participants. Voilà. Bah, plus qu'un jeu d'ailleurs, c'est plus qu'un jeu en fait. Alors voilà. tu, tu nous mets l'eau à la bouche parce que tu dis, si, l'histoire que j'avais eue, ton parcours, etc. Et c'est quelque chose que je voulais te poser comme question. C'est qu'est-ce que ton parcours a de particulier pour t'avoir amené à, à dire, dans une situation comme celle qu'on a actuellement, soyez optimiste eh bien, écoute, euh, mon parcours, alors, je ne vais pas faire de publicité, mais euh, je, vais, je vais dire que d'abord, je crois à la légitimité. Et donc, euh, quand je suis arrivé sur Internet en 2013, j'ai écrit un livre. Alors, je le montre, ce n'est pas pour qu'on l'achète. Non, mais vas-y, de toute façon. C'est juste pour expliquer. De, de, de, voilà, je vois, il, vient d il vient de m'être arrivé, c'est la troisième édition, il a été livré hier. Je, je, voilà. Mais un Ça, plus haut, avec le, voilà. ah, non, là, on oui. ne voit rien, avec l'écran vert, on ne voit rien. Voilà, voilà. peut-être. Craquer ou pas Voilà. Ça s'appelle Craquer ou pas l'incroyable histoire vraie. Alors je vais te faire, c'est pour te dire qu'il y a un livre, donc je vais te faire court, euh, pour résumer l'histoire si tu veux. Euh, pour moi, tout allait bien. Tout allait très très bien, super bien. Comme six beaucoup ans. de gens actuellement. Oui, et moi, ça allait vraiment bien parce que tu vois, j'avais fait... Euh... J'ai fait quatre ans à Dauphine, et puis après, mes parents ont bien voulu m'envoyer une année aux États-Unis pour faire des études de management, et puis six mois au Japon, et puis en Corée du Sud, etc. Et je reviens, et oui, tout allait très, très bien. Et je reviens, je suis dans une grosse société américaine, Ariel Pamper, ça doit peut-être te parler, et donc c'est Procter et Gamble. Et là, j'évolue, je commence dans la vente, c'est le parcours classique, et on dit que je pourrais monter rapidement dans les étages, donc tout va bien, jusqu'à ce que l'adversité un soir frappe à ma porte. Je raconte tout ça dans les conférences, mais, mais en sous, gros… sous quelle forme justement Sous quelle forme, euh, mes parents n'osaient pas me dire qu'ils étaient fatigués, euh, épuisés au bout du rouleau en fait, et que leur entreprise dans le domaine de la restauration, qui était une très belle entreprise, un, un truc un peu constitué on va dire, eh bien ils ont travaillé comme des mules pendant 30 ans et ils n'osaient pas me dire qu'ils étaient au bout du rouleau. Et je voyais finalement de loin, de loin, de loin, leur enthousiasme s'évaporer, je voyais les résultats fléchir et donc, à un moment, je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais donner un petit coup de main et euh, je quitte mon emploi du jour au lendemain et j'arrive dans l'entreprise un beau matin à 6 heures et je tombe sur un des piliers de l'entreprise, un pilier historique, il était là depuis l'an 40, et me dit, bah, alors Jean-Luc, qu'est-ce que vous venez faire exactement bah, J'ai dit, écoutez, je viens donner un petit coup de main pour six mois. six mois Dans six mois, ça fait longtemps qu'on ne sera plus là. Pourquoi bon, me dites-vous ça, Pierre Ce n'est pas à moi de vous le dire, Jean-Luc, j'ai du travail bonne journée. Et sur ce, il s'en a là. commencé bien. C'est comme ça que je suis passé du jour au lendemain, de, si tu veux, de salarié avec de belles perspectives, à entrepreneur qui va découvrir ce que c'est vraiment que l'adversité. Car en effet, il a raison Pierre, il, est, il voit ça à l'intérieur, c'est un carnage. Et l'entreprise n'a plus que six mois à vivre. Et pendant six mois, euh, ça va être très difficile, mais surtout tous les sachants, avocats, fiscalistes, banquiers, clients fournisseurs disent que l'entreprise est morte. Et donc, je vais évidemment m'investir au-delà de ce qu'on peut croire possible, 7 jours sur 7, c'est dans le domaine de la restauration, donc c'est, voilà, 12 heures par jour, et puis, en comprenant ce que c'est que la motivation, en comprenant ce que c'est que l'entrepreneuriat, en comprenant ce que c'est que le leadership, en comprenant ce que, pourquoi les gens se lèvent le matin, finalement, on passe les fameux 6 mois, puis un an, puis deux, puis trois, bref, on s'ouvre la société et je vais pouvoir la conduire avec les équipes et grâce aux équipes aussi, car on ne fait jamais rien tout seul, je vais pouvoir la conduire 20 ans. Donc au total, c'était une PME, au total, ça m'aura fait gérer un peu plus de 1200, 1300 personnes et c'est peut-être pas le Pérou, mais ça donne vraiment une bonne habitude et une bonne latitude à juger la capacité des gens et à fonder un optimisme alors que quand tout le monde te dit que c'est impossible, finalement, tu réalises le possible. Et ça, ce serait qu'une expérience mais il m'en est arrivé une deuxième, c'est pour ça que je vous ai présenté le livre tout à l'heure. C'est qu'au bout de cinq ans, dans cette affaire parisienne, hein, je suis à Paris, dans cette affaire parisienne qui s'est redressée contre toute attente, il m'est arrivé une deuxième histoire, et celle-là va me tenir 25 années. Là encore, je ne rentre pas dans le détail, là encore, tous les sachants, sans aucune exception, me disent que c'est impossible, c'est quelque chose de lourd, parce que j'avais les deux affaires à gérer en même temps, je gérais une le jour et l'autre la nuit. Et l'autre affaire, c'est un truc de fou. Je ne vous dis pas quoi, parce que c'est dans le livre ce qui est vraiment passé. Mais, mais, mais, euh, tout le monde m'a dit c'est impossible de s'en sortir. Les deux conjugués, déjà la première, c'était déjà, déjà plié. Alors les deux affaires en même temps, c'est impossible. On l'a fait pourtant. Et on a obtenu des résultats. On n'a pas tout gagné. Personne ne gagne jamais tout. Il y a des combats qui ne sont pas gagnables. Mais ce que l'on a obtenu comme résultat spectaculaire, les gens sont restés assis. Pourquoi Parce que le raisonné solution, parce que le leadership, la motivation, la gestion du changement, tout ça, ben j'ai appris tout ça sur le terrain. Et puis, en s'investissant un petit peu, un peu beaucoup, beaucoup. <rire> énormément, <rire> Vite, le monde est arrivé à ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on peut aller sur, sur Mars, tu vois, on ne peut pas aller sur Mars, ce n'est pas possible. Mais ce que j'ai appris là, c'est que je hais le défaitisme. Le seul combat perdu est celui qu'on ne livre pas. Je crois avoir livré des combats, ça a duré 25 ans. Et aujourd'hui, la vie qui a été très, très, très rude avec moi pendant ces 25 ans, a fait que finalement, aujourd'hui, elle me comble. Parce que j'écris des livres, je fais des conférences, je... tu m'invites aujourd'hui à parler chez toi, je transmets... Une espèce de niaque, mais pas du tout un optimisme un peu bisounours, comme on voit de temps en temps, il fera beau demain, habillez-vous en bleu, en vert, en jaune, ça va être aller super. J'ai connu des situations où ça, ça n'aidait pas. Voilà, en gros, pourquoi C'est euh, questions... un peu long, mais c'est pour te Alors, décrire. C'est une des questions que je, je regardais, en fait, dans les questions que mon audience voulait que je pose. Il y en avait il y en une qui était intéressante. L'autre audience Oui, l'autre, c'est décrit. <de> <rire> Faut-il accepter de se mentir à soi-même Est-ce qu'il y a eu des moments où tu te dis finalement « je me mens euh, » alors que ça va mal, je me dis « ça va bien aller ». Je me mens à la fois positif ou alors euh, je me mens dans, dans l'autre sens C'est tout sauf la méthode Coué. Se mentir, c'est pour moi la pire des choses. Si tu te dis oh, « c'est génial, alors je suis dans une forme olympique » alors qu'au contraire tu n'es pas bien, tu as le droit de ne pas être bien tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Aujourd'hui encore, je ne suis pas forcément au top à 365 jours de l'année, mais j'ai un avantage immense, c'est que je sais que j'accepte ce coup de moins bien. Quand je suis fatigué, quand il y a une mauvaise nouvelle, en ce moment les conférences sont complètement arrêtées. Pour nous, ouais. nous conférenciers, ce sont des mauvaises nouvelles, bien évidemment, c'est notre, notre métier. Et qu'est-ce que je fais Je sais très bien que j'ai construit un optimisme, non pas Béat, non pas euh, Bayeux-Corneille, mais qui fait que j'accepte un coup de moins bien, je ne me mens pas moi-même, parce que je sais que très vite, je vais remonter. Et que la vie est ainsi faite. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire que la vie est faite de haut et de bas. Tout le monde le sait. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Il faut être capable de se dire, ok, le coup de moins bien, la déconvenue, euh, l'échec connu trop d'échecs, il faut dire les choses, je le dis sans jouer des gros bras, c'est la vérité, mais j'ai connu des sacrées situations difficiles. Eh bien, tout cela fait partie du jeu. Et si on intègre en tant qu'entrepreneur ce, dès le départ, ben, tout va bien. Je suis toujours fasciné dans le monde du sport par l'équipe qui te dit, ah, on a pris un but, ça nous a assommés. Diable, pourquoi être assommé par le but pris puisque c'est précisément le jeu Là, une bonne préparation mentale voudrait que, ok, on prend un but, on réagit. On n'est pas assommé par le but marqué par l'adversaire ou par le set qui a été perdu contre toute attente. C'est justement le but du bon, jeu. Et puis, c'est qu'un ce jeu. Hein. Comment Et ce n'est qu'un jeu. Et ce n'est qu'un jeu, bien évidemment. Et ce n'est qu'un jeu. Donc, pour revenir à la, vraiment à la question, se mentir à soi -même. À soi-même, non. Si vous êtes fatigué, dites « je suis fatigué ».« Je suis fatigué ». Acceptez-le. Acceptez-le et sachez que vous allez remonter si vous le souhaitez si ah. vous, le, et si vous le mettez en place les bons outils une fois n'est une fois pas coutume Là, j'ai plein de questions d'habitude c'est moi qui ouais. faisais les interviews mais là, là j'avoue que c'est intéressant parce que euh, Donc, si on résume, tu n'as pas toujours été une personne optimiste je suis un pessimiste né chronique indécrottable, tu sais pourquoi parce que ma maman que je viens de perdre il y a deux mois maintenant et à son âme Désolé. elle avait peur de tout elle avait peur de tout quand on prenait la voiture pour aller dans notre région, -bas, il y avait 12 heures de route à l'époque. Si c'était en été, elle pensait que le moteur allait exploser. Si c'était en hiver, elle pensait qu'on allait coucher dans la neige. Si c était... Elle était comme ça. Elle avait la peur chevillée au corps. Et elle me l'a transmise. Et moi, j'ai fait un ulcère à l'estomac à l'âge de 20 ans. Je voulais faire dauphine à Paris. Je ne vais jamais y arriver. Ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas y rentrer. Je m'inquiétais tout le temps. J'étais un pessimiste chronique. Et justement, ce qui est fantastique, mais fantastique alors, c'est que c'est la vie et les événements très durs qui m'ont finalement forgé cet optimisme qui est bien aujourd'hui. Comment, comment as-tu pu transmettre de l'optimisme justement dans cette entreprise familiale que tu reprends en arrivant à 6h le matin, où le premier contact, c'est de dire si mois, mon pauvre monsieur, on sera mort d'ici là <rire> Comment, comment ce personnage-là, qui a priori connaissait son métier, puisqu'il l'avait vu, comment lui, tu as pu lui transmettre au moins l'espoir d'essayer durant les cinq mois et demi D'abord, en parlant de ses objectifs, de ce qu'il voulait, de pourquoi il était avec nous depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'il avait apporté Qu'est-ce qu'il avait aimé dans cette entreprise Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon lui, maintenant, là, tout de suite, pour euh, commencer à, à repartir sur le, sur le bon pied Pourquoi il se lève le matin Est-ce que c'est une obligation est-ce que c'est un plaisir Est-ce que c'est par fidélité à ses employeurs, mes parents que Voilà, on a parlé avec les uns, on a parlé avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire Quand tout le monde nous dit qu'on est foutu? on reste comme ça ou on tente quelque chose Et en développant des discours qui vont bien au-delà de ça, mais qui partent de ça, ben je crois que le, les, les équipes ont été réceptives. Alors Il n'y a pas toujours dans, dans les équipes 100% des gens réceptifs. Tu as toujours des réfractaires, des gens qui ne veulent pas, des gens que ça bouleverse dans leur confort, des gens qui n'ont pas envie, des gens qui ne savent pas, d'autres qui n'ont pas la compétence. Bon, une fois que tu mets tous ces gens-là de côté pour leur parler avec un discours spécifique, ils restent tous les autres. Et tu t'appuies et tu t'appuies sur tous les autres comme effet de levier pour aller motiver les collègues. Moi, j'ai toujours dit, euh, ça ne sert à rien de dire un pessimiste, mais je te dis qu'il faut être optimiste, puisque je te dis qu'il faut être optimiste. Non, non, non, non. on ne donne pas de conseils, on montre des exemples. Des exemples, et c'est ce qu'on a fait dans notre entreprise, à chaque fois qu'on a commencé à avoir un succès. D'abord, le succès, on a un deuxième, puis un troisième. Et les pessimistes, ceux qui pensaient que vraiment ça ne marcherait pas, se sont dit, ah, mamas, alors il se passe quelque chose. Et peu à peu, on les a un peu convertis, on a fait bloc, on a fait bloc, on a fait bloc, et on s'en est sorti. Est-ce que certains ont dû quitter du coup Est-ce qu'il a fallu les remettre dehors, euh, etc. Bien sûr, l'optimisme, ça n'est certainement pas être bisonnose. Je, je n'en peux plus de voir cet optimisme euh, trop facile, généraliste, il fera beau demain, ce n'est pas grave. Oui, tout ça, c'est vrai, c'est bien, il vaut mieux croire que demain, on va s'en sortir plutôt que le contraire. Mais pour aller plus loin et relever de vrais défis, comme en ce moment, pendant le... Ouais, sûr, on, va, moment. on va y revenir. Aujourd'hui, ouais. on a quand même le Covid autour de nous, autour de nous qui... Alors, on peut parler santé, bon, du point de vue maladie, je pense que c'est pas si catastrophique. Par contre, les conséquences que notre société est en train d'en faire, elles, on a l'air d'être dans un rêve éveillé, quoi. dont les conséquences elles sont bien, rêvées, bien réelles. Quoi. Alors, si tu veux qu'on parle de ce sujet-là, en vérité, l'optimiste, opérationnel, il voit les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'il croit qu'elles sont. D'abord, il faut, faire, faut trier dans le discours, le discours officiel, mais aussi le discours des critiques. Parce que c'est phénoménal, actuellement, le nombre de gens qui te disent après ce qu'il fallait faire avant. Là, tu en as plein. Tu as, as, as, as des experts autoproclamés, c'est comme si moi j'allais intervenir sur un plateau télé pour parler de, de, de, du Covid. Je ne suis pas compétent sur le sujet. Et ça m'amuse, mais je me délecte de voir tous les gars qui disent, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il aurait fallu faire ci. Pourquoi vous ne l'avez pas dit « Ah ben, je ne l'ai pas dit. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit ?»« ben, Je ne l'ai pas dit. » Voilà. Il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. On manque d'une prise de hauteur générale. Et donc, ce que je voudrais, vous dire, et, et aux gens qui t'écoutent, on vit une épreuve collective indiscutable, on ne vit en aucun cas une tragédie. La tragédie, c'est quand mon papa, qui a fait trois ans de maquis dans le Vercors, un jour, ils sont partis à 17, ils sont revenus à 5 ou 7. Ça, c'est une tragédie. Le Covid, c'est une épreuve collective. Certes, il y aura des traces. Certes, on est tous euh, dedans jusqu'au cou. Mais de grâce, s'il vous plaît, ne confondez pas une tragédie avec une épreuve collective. Cette épreuve collective est évidemment euh, difficile pour beaucoup de monde, mais justement, c'est en se groupant, en étant ensemble, en ayant une discipline collective, on sort d'une épreuve collective par une mobilisation collective. Alors, laissez tout ce que vous entendez à droite, à gauche, les oiseaux de mauvais augure, les gens qui critiquent en permanence, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui disent qu'il fallait faire après, ce qu'il fallait faire avant plutôt, et, et, et, laissez, et, et fonder votre, votre avis sur du concret, fonder votre avis sur euh, éviter tout ce qui est bisounours, éviter tout cela. et surtout prenez conscience d'une chose d'une vraie réalité j'ai des coupures du monde quand même parce que tous les gens qui décèdent de ça les entreprises qui étaient déjà avant. ça ne veut pas dire qu'il faut euh, moi je pense je suis très empathique c'est à dire je pense qu'il faut aider les gens, je, moi, je en permanence on est aussi sur terre pour aider les autres donc agissez à votre propre niveau aidez les gens qui souffrent dans la mesure de vos moyens. Vous pouvez beaucoup, faites beaucoup. Vous ne pouvez pas beaucoup, faites pas beaucoup. Mais surtout, transmettez-leur le moral. On vit une épreuve. En aucun cas, on ne vit une tragédie. Merci pour ces conseils, parce que euh, ça, ça répond à beaucoup, beaucoup de questions qu'on qu m'avait demandé de te poser. Ah, <rire> Alors, Transmettre l'optimisme, comment le conserver ah. Que faire lorsqu'on commence à perdre son optimisme Accepter la situation telle qu'elle est Regarder D'abord, euh, c'est quelqu'un que tu connais qui demande ça ou pas oui, oui, oui, oui. Si c'est une personne que tu connais, je ne sais pas ce qu'elle fait, ce que fait cette personne ou ces personnes, Retournez aux sources de votre motivation. Ça, c'est essentiel. Par exemple, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous êtes lancé en indépendant, que, que sais-je encore puis, vous vous dites en ce moment, c'est quand même pas de chance, c'est une galère, ceci, cela. Bon, si vous vous interrogez, retournez aux sources de votre motivation et demandez-vous pourquoi vous avez commencé ce que vous faites en ce moment -là, à ce moment-là. Si vous l'avez commencé, c'est que vous aviez probablement de bonnes raisons. Changer de, de vie, changer de statut, changer de revenu, que sais-je encore. Eh bien, retournez aux sources de votre motivation parce que les raisons que vous aviez de commencer, même s'il y a des difficultés, elles sont toujours là. Et si vous vous posez, vous prenez un papier, un crayon ou votre ordi, et vous regardez pourquoi j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a bougé, qu'est-ce qui m'a donné envie de me remuer, il y a forte chance que ces raisons n'aient pas disparu. Elles sont toujours là. Retournez aux sources de votre motivation. Euh, et c'est un peu ce qu'on avait fait dans notre entreprise, du reste, avec certains qui se disaient, « Ouais, mais pff, maintenant, vous savez, c'est cuit, c'est fini, on ne peut plus, on n'a plus envie. » Quand vous êtes arrivé il y a trois ans, quand vous étiez arrivé il y a six ans, il y a dix ans, est-ce que vous aviez envie de faire quelque chose Ah ouais, à l'époque, là, j'avais envie. Eh bien, vous allez reconduire ça. Et ça a été un des éléments qui nous ont permis aussi de rebooster la motivation. Donc, c'est ma réponse à ton ou à tes correspondants, mon cher Cyril. Merci. Est-ce que durant tes conférences, ça sera ma dernière question qui me tient à cœur, c'est, est-ce que durant tes conférences… Ce... Ça veut dire que les autres questions ne te tiennent pas à cœur non, non, ça veut dire qu'on les a déjà posées on les a <rire> déjà posés. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, maintenant, c'est vrai qu'on a perdu cette chose qui… Moi, j'aime bien qu'en en tant que conférencier, ou quand tu prends la parole, je parle pas la prétention de me dire conférencier, mais euh, j'ai pris la parole suffisamment long, souvent face à des gens comme ça en vrai. Euh, ce mmh. que j'aime, c'est que tu sens plus ou moins la réaction immédiate des corps… Même quand ils disent rien, tu les sens qu'ils se crispent. Qu Alors maintenant, ils sortent leur téléphone, ils ne sont plus avec toi. Quand ils ne sont pas d'accord, ils te l'expriment qu'ils ne sont pas d'accord. Quand, quand tu ramènes ta clé, tu parles solution et que tu leur dis ça, j'imagine qu'on te fait intervenir aussi dans des situations où tout ne va pas bien. Bien et sûr. Quelle est la réaction des gens face à toi Alors moi, je dois être un peu particulier parce que j'aime me mettre en danger. J'aime dans les conférences, c'est que quelqu'un se lève et m'adresse un message, comme conférencier, qui en vérité est adressé à son boss ou à son manager. C'est-à-dire, il y en a parfois qui me disent, « Ah, moi je suis bien d'accord avec vous, mais il faudrait qu'on nous autorise à faire ça. » Moi, je, je, ce que vous dites me, me touche. Mais alors, comment y arriver <cười> euh, Regardez les autres. Alors, ça fait partie du jeu, les managers, les, les, parfois il y a des PDG qui, qui, qui sont chargés de driver des milliers de personnes, ils sont prêts à ça. Et c'est ça qui est génial dans une conférence. Si tu as su établir une ambiance, une liaison avec le public, les, les gens à la fin peuvent te dire ce qu'ils ont envie de te dire, et ça passe merveilleusement bien, parce que c'est là où on voit si le conférencier a un peu de, tout petit peu de bouteille pour répondre sans avoir préparé au préalable ce qui lui tombe sur la figure à ce moment-là. Tu vois, quand il y en a un qui se lève et qui te dit ouais, « oui, ça, ça c'est bien vrai, mais alors il faudrait qu'on puisse nous l'autoriser » ça c'est génial, franchement j'adore ça donc il n'y a pas de souci à la fin euh, ce que tu Mais disais c'est pas bien. à toi de répondre en fait à ce moment là c'est plutôt à, celui qui, à ton client, celui qui t'a invité à venir parler là pour provoquer ce genre de réaction moi je donne mon, mon regard extérieur je ne rentre évidemment pas dans la cause qui est avancée par la personne qui se lève en effet comme tu le dis, c'est pas à moi de répondre et d'ailleurs le PDG ne répondra pas toujours ou le DRH ne répondra pas toujours sur le moment, en revanche s'il y a un vrai sujet, je me saisis du sujet et je rebondis sur mon expérience personnelle pour dire ben « nous, dans notre cas, voilà ce qu'on a fait ». Si bien que je n'interfère pas dans les affaires de l'entreprise que je ne connais pas plus que ça, normal. normal, et je respecte tout le monde, et en revanche, j'apporte une solution, un éclairage, un regard par rapport à ce que nous, on a pu faire, parce que vous savez, hein, quand vous êtes confronté à un problème, surtout dans l'entrepreneuriat, ne croyez pas que vous êtes seul au monde. Tout le monde a déjà rencontré ce problème d'une manière ou d'une autre. On n'a pas inventé la, la roue, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, la motivation, le leadership, les, les fusions, enfin, que, que sais-je encore. Tout le monde a déjà connu ça. Voilà. Donc, euh, cool avec ça. Ben, merci, merci beaucoup pour ce, ce message d'espoir en, en période Covid. J'espère que ça passera à la fois chez les individus qui vivent des situations difficiles, chez ceux qui sont tentés de savoir ce qu'il fallait faire avant, et j'en profite pour dire que moi-même, j'en fais partie, je savais ce qu'il fallait faire avant, le problème, c'est que comme je fais des, des enregistrements, c'est daté, donc on peut savoir ce que je disais fin janvier, je Rappelle le podcast Tous malades autour de moi, le regard franco-allemand sur le virus qu'on a fait avec ma fille. Il y, a des hein. il y en a, hein. il y a des visionnaires. Hein. Non, non, mais je ne dis pas que j'avais raison dans certains tout un, tout un, tout un trucs. Et puis récemment, j'ai fait Si j'étais ministre de la Santé, voilà ce que vous auriez suivi. Mais c'est vrai que ça finit un peu avec la conclusion c'est j'aurais fini en prison, bien évidemment. Oui, évidemment, c'est non possible. Parce que moi, ce qui me semble important actuellement, c'est s'il faut bien prendre conscience, je pense que le gouvernement est face à une situation où il y a des gens qui sont mécontents, et s'il faisait autre chose, il y aurait aussi des mécontents, mais il n'y a, a pas de possibilité où tu ne prends pas de coups. Comme un politique, Cyril, s'il ne fait rien, on dit « il ne fait rien », et s'il fait quelque chose, on dit « c'est électoral ». Et on est avec cette mentalité-là en France, et si on devait progresser un tout petit peu, ce serait un peu sur notre façon de voir les choses. Non pas, euh, comment dirais-je, de, de, de signer comme des béni oui oui d'être toujours d'accord, non, certainement pas, mais au moins de donner sa chance à celui qui fait. Après, qu'on puisse critiquer, une fois que les choses sont revenues dans l'ordre, vous, vous auriez dû prendre à gauche, vous avez pris à droite, il fallait faire ceci au lieu de faire cela. Très bien, l'analyse, c'est très important. C'est comme vous, tant qu'entrepreneur, il faut absolument que vous puissiez voir pourquoi vous vous êtes trompé de, de chemin. Bon. Mais au moins, tu vois, moi, j'aurais beaucoup de respect pour un leader ou pour des gens qui, qui diraient, OK, vous êtes aux manettes, on vous donne nos conseils, vous les suivez, vous ne les suivez pas, c'est notre avis. Après, on ne vous critique pas jusqu'à ce que la période de crise soit terminée. Et quand la période de crise sera terminée, là, on met tout sur la table, on pose tout et on regarde ce qui a été bien ou pas bien. J'aurai un immense respect pour les gens qui se comporteraient de cette manière-là. Parce que c'est ça la hauteur de vue, c'est ça l'optimisme intelligent. Et c'est laisser faire celui qui est aux manettes, lui donner des conseils, je pose ça là, vous voulez mes conseils très bien, vous n'en voulez pas très bien, à la fin on fera, on fera les comptes. Et je pense que ça éviterait, de, ça apaiserait, tu vois, ça apaiserait l'ambiance euh, générale, ça redonnerait un peu de tonus, un peu de peps, ça, redonnerait, ça éviterait qu'on se déchire, qu'on qu alimente des conflits, vous avez dit ça, mais non j'ai dit ça, mais vous n'êtes vous pas qualifié, mais si je suis qualifié. Enfin, des conneries, des conneries qui perdent en efficacité et qui perdent en cohésion. Et je, je répète ce que je disais tout à l'heure, dans une épreuve collective, on doit en sortir collectivement. C'est un très bon mot de la fin. Merci Jean-Luc. Euh, on va souhaiter de belles conférences dès qu'on euh, sera sorti de la crise. Heureusement, il y en a par visio, mais il manque le, il manque le, il manque le, le contact, l'œil qui frise, la répartie. Enfin bon, bah, ça reviendra. Je suis optimiste, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, j'ai une, une pile de demandes pour 2021. Mais alors, quand en 2021, on ne sait pas. Ah, voilà, ça, ça, c'est très bien. Donc, des piles de demandes, ça veut dire quelqu'un qui souhaite te, te contacter, on a le numéro qui apparaît là, le contact. Le contact euh, ou sur LinkedIn, une petite présence sur LinkedIn. Euh, voilà, donc il euh, n'y a aucun problème pour contacter. Il y a aussi un site, hein, jeanlucudry.com. Bref, on peut se trouver. Et puis, il y a Cyril, hein, notre point commun, notre liaison. Hein ben, bah, merci. Vrai. Merci beaucoup. Donc, euh, Merci. si cette vidéo peut aider quelqu'un, bah, cliquez sur j'aime et partagez-la. Bon. Et puis, euh, bon, soyez optimiste. Tenez bon, Tenez bon. Tenez bon. Il y aura un après. Il y aura un après. On tient bon. Merci, Jean-Luc. Merci, Cyril. à très bientôt.